bonjour c'est laurence butterfly warrior et euh, je fais cette courte vidéo et eh bien euh, j'ai longtemps hésité parce que je me disais que j'étais pas forcément dans une dans une forme suffisante pour partager pour euh, inspirer et puis euh, j'ai réfléchi que si moi je me pose des questions et eh bien il y en a peut-être d'autres aussi voilà alors, euh, la question essentielle, c'est de dire ben, où j'en suis. Voilà, où j'en suis. Euh... En fait, je dois être très contente parce que je suis guérie, vraiment, du, au niveau du cancer. Mais ce n'est pas tellement les euh, la réflexion que j'ai en ce moment. La réflexion que j'ai et qui me bloque, c'est euh, qu'est-ce que je pourrais exactement comme synthèse de tout ce que j'ai pu traverser pour pouvoir inspirer quelqu'un à aller mieux et pour l'instant j'ai pas les réponses parce qu'en fait je pense que le processus de guérison il est propre à chacun et qu'il est euh, donc d'une part très personnel mais qu'en plus euh, il y a des, des... Il y a un processus qui est vraiment lié à l'histoire, à l'histoire de la génération, à l'histoire de ce qu'on a vécu et tout ça. Voilà. Donc, je n'ai pas les, les réponses tout de suite. Voilà. Euh, en revanche, j'en suis là de me dire que je suis dans un grand phénomène d'épuisement et qu'il y a peut-être d'autres personnes qui passent par là. Euh, quelque part, c'est sans doute le contre-coup avoir mis toute cette énergie à, à guérir et euh, tout cet épuisement qui est presque une forme de, de dépression et de choses comme ça, euh, ben parce que oui, maintenant, il faut quelque part euh, reprendre la vie, si je puis dire, et en fait reprendre avec là où on s'en est arrêté, c'est-à-dire ça fait presque un an ou deux entre parenthèses, entre guillemets, et, euh, et que du coup reprendre, et eh ben, ça veut dire euh, peut-être se fixer un but, ou là où on va, euh, et que quelque part ce qu'apprend la, la guérison ou le fait d'être euh, mis entre parenthèses, c'est vivre au jour le jour. Donc, quelque part, euh, ce que je peux apprendre en ce moment, c'est simplement vivre au jour le jour et euh, ne pas m'inquiéter. Mais j'ai retrouvé l'inquiétude, j'ai retrouvé euh, l'inquiétude de réfléchir à demain. Peut-être que c'est ça. Et peut-être que c'est ce que traverse certaines personnes. Alors, je voulais vous partager. Voilà. À très bientôt